Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, alors là, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, c'est absolument la grosse débandade au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs, en ce jour du Seigneur, en ce jour de dimanche, après-midi, fin de journée, le Paris Saint-Germain s'est fait laminer par la Reine des Neiges. Libéré, délivré, mais nous, on va pas se délivrer de la défaite, on n'arrête pas de perdre et se faire humilier. Voilà, c'est ça la chanson de Walt Disney qui a été organisée pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a pu voir ce soir On a pu voir une équipe du Paris Saint-Germain qui est trop payée. Et voilà, quand les poches sont trop remplies, tu ne peux pas courir. Au milieu de terrain, c'est la débandade. Derrière, c'est la débandade. Et en attaque, s'il n'y a pas Mbappé, c'est fini, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu as qu'une seule solution, qu'une seule technique Hein Tu veux faire quoi Ah voilà, le Paris Saint-Germain a terminé sa saison. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'il est possible que le Paris Saint-Germain laisse le, le le, laisse le championnat à une autre équipe. Vous vous rendez compte de la dinguerie Ce qui voudrait dire que le Paris Saint-Germain aurait fait une année sabbatique, une année sans coupe. Une année sans résultat Et c'est ce qui est en train de se profiler Et oui, la pire saison du Paris Saint-Germain Est en train de se dérouler Devant nous à cause de quoi De la Coupe du Monde Voilà Lionel Messi a remporté sa Coupe du Monde Nous le Paris Saint-Germain on a détruit le FC Barcelone Lionel Messi est venu détruire le Paris Saint-Germain Voilà cette bonne guerre Dans tous les cas on a pu voir que Lionel Messi A quand même essayé de donner des bons ballons à Mbappé Mais Mbappé il est fatigué de marquer tout le temps C'est tout le temps à lui qu'on donne la responsabilité de marquer Hein C'est quoi ce délire Il n'y a personne d'autre qui peut marquer Donc là on peut voir que le Paris Saint-Germain Voilà il mange des Kellogg's ils mangent du pain, euh, ils vont à la chicha, ils font tout ce qui n'est pas bon euh, pour être un bon footballeur. Et on a pu le voir ce soir, on s'est fait littéralement fracasser à domicile. Ça faisait combien de temps que le Paris Saint-Germain n'avait pas perdu comme ça à domicile On était littéralement en dépression. Pourquoi Parce qu'on s'est fait laminer et on n'arrête pas de se faire laminer. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune solution. Pourquoi Parce qu'on pue la merde. Voilà, donc là, mesdames et messieurs, quest ce que nous avons à faire, à part pleurer. Rien d'autre. Pleurons. Pleurons, supporters des Paris, du Paris Saint-Germain. Et pleure bien, hein, parce que là, c'est pas terminé. Alors là, jusqu'à la fin de la saison, je peux te dire qu'on va pleurer comme du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, on va assister au match euh, qui a lieu dans un peu plus de 45 minutes euh, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc là, on va avoir droit au Classico et on va voir si l'équipe du FC Barcelone continue de fracasser le Real Madrid comme ils ont pu le faire pendant toute cette saison. C'est pas grave parce que le Real, ils sont en train de faire du n'importe quoi en Ligue des Champions.